Bonjour à tous, je suis le Père Châtin, l'aumônier de l'Université catholique de Lyon. Il y a donc une aumônerie dans cette université où nous vous proposons un certain nombre d'activités tout au long de l'année, des célébrations, des messes, plusieurs messes chaque semaine, en particulier chaque mardi de midi 15 à midi 45, d'autres célébrations lors des grandes fêtes liturgiques de l'année, euh, des pèlerinages, un pèlerinage des étudiants de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur un week-end, euh, et puis également des activités caritatives comme des maraudes auprès des sans-abris. Dans cette aumônerie, chacun y est le bienvenu, que vous soyez croyant, que vous cherchiez juste des réponses à certaines de vos questions, eh bien, nous serons toujours présents pour vous. Les, vous retrouverez les informations sur la porte de la chapelle et sur le site internet aumônerie UCLI. Voilà, bonne année à tous et à bientôt j'espère.